Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Chasseur d'appartements au repos forcé, hein, étant donné le contexte peut-être comme euh, la majorité d'entre vous, ce contexte de, complètement inattendu de, de virus qui impacte notre quotidien à tous. Alors d'habitude, si vous suivez cette chaîne, j'aime bien vous montrer les appartements hein, que je déniche pour euh, les clients investisseurs qui me, qui me mandatent et qui me sollicitent pour investir à Lyon, ben là, je vous fais une vidéo pour le coup depuis mon salon où, euh, ben, comme tout le monde, ben, je, je passe du temps avec mes enfants, je regarde des vidéos euh, inspirantes, euh, des lectures, j'appelle et je contacte mes, mes proches et mes amis. Donc là encore, l'occasion, j'allais dire, euh, rare hein, d'ailleurs, de, de, de, voilà, de prendre du temps pour soi et euh, de, ré, de réfléchir et de penser à la stratégie euh, immobilière si vous en avez une, puisque cette vidéo, donc sur l'investissement immobilier néanmoins, alors, comment faire dans ce, cas, dans ce cadre très particulier Alors, deux cas de figure, soit vous avez le projet d'investir ou d'acheter un bien immobilier dans cette année très particulière, pour la première fois, ou vendre d'ailleurs, et soit vous êtes déjà propriétaire de biens immobiliers, dans ce cas-là, comment, comment réagir alors, premier cas de figure, si vous êtes en projet, eh bien, il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez en repos forcé, hein, puisque bah, déjà les agents immobilières ont pour la quasi-totalité en porte-close, euh, les chasseurs d'appartements, bah, je n'ai plus, nous n'avons plus le droit d'aller sur le terrain pour rechercher les appartements et de contacter nos confrères. Même sentence pour les diagnostiqueurs, comme nous ils sont confinés, ils n'ont pas le droit d'aller dans les appartements pour faire les mesures et les, les papiers obligatoires pour signer un bien. Les offices notariales sont pour partie fermés euh, et parfois euh, certaines qui restent ouvertes proposent la signature à distance. Hein, il faut savoir que vous n'êtes pas tenu, toujours obligé, d'aller physiquement chez l'office notarial pour signer. Mais cela demande une authentification de votre identité. Et là encore, il faut se tourner vers une administration qui elle-même a les elle portes closes. Donc on en revient au même. Donc ça reste très compliqué. Donc moi, mon activité, pour le, pour le coup, elle est entre parenthèses. Euh, ça va revenir hein, dans, dans une durée indéterminée, mais comme, comme beaucoup d'indépendants, les restaurateurs, les, bref, beaucoup de commerçants, euh, on met l'activité entre parenthèses. Et donc ben, il, faut, il faut attendre, il faut justement peut-être le temps pour vous, si vous êtes en projet, de, de réfléchir à la stratégie. Et là j'en viens aux personnes qui sont déjà propriétaires de biens immobiliers, alors sur cette chaîne, si vous la suivez, on ne parle que de deux choses stratégiques d'investissement dans les grandes villes, puisque je ne parle que, ce que, je, que de ce que je connais et pratique. Donc à Lyon, mais ça c'est vrai pour l'ensemble des grandes villes de France. Il y, il y a plusieurs marchés immobiliers en France et plusieurs stratégies. Donc grandes villes et euh, habitation à l'année. Donc avec un système par exemple de, de colocation dont on parle beaucoup qui permet d'avoir plusieurs loyers, donc un rendement supérieure à la moyenne dans une grande ville où les prix, prix d'achat sont chers. Donc habitation à l'année, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes déjà, j'allais dire, moins exposé que la moyenne puisque c'est de l'habitation, c'est euh, euh, moins rentable et moins spectaculaire hein, que quelque chose qui dégage 15% dans une petite ville, mais c'est quand même plus serein, plus sûr et plus une, un, un investissement bon père de famille euh, finalement. Mais on est quand, moins, on est quand même exposé. Stratégie courte durée, bah là, c'est déjà plus, plus problématique. Donc la stratégie toute bête, c'est de mettre en place une, une, une habitation à l'année dans ces appartements qui sont souvent qui s'y prêtent pour la plupart. Euh, et plus vous êtes dans les, dans les villes petites et moyennes, bah plus la population peut être vous voyez, fragile économiquement, des, des indépendants ou des personnes qui travaillent dans les petites sociétés et qui peuvent être fragilisées par cette crise et un manque de chiffre d'affaires et donc du, du, du, du chômage partiel ou du chômage tout court d'ailleurs. Et dans les grandes villes, ne nous voilons pas la face, on peut aussi être exposé à ces choses-là. Donc, il y a déjà des, une population qui est étudiante donc dans, dans les universités, donc là, ça, il n'y a pas vraiment de risque que les, les choses s'arrêtent. Et il y a aussi des, euh, des personnes qui sont salariées, mais aussi un risque de, de, de, de chômage partiel ou total, auquel cas vous pourriez être exposé, vous, euh, vous investisseurs, à, euh, à certains, euh, certaines difficultés de, de loyer. Donc, quoi faire ben Déjà, euh, si bah déjà à surveiller si les loyers tombent de façon normale comme d'habitude et si ce n'est pas le cas dès qu'il y a le moindre retard ou la difficulté communiquer avec votre locataire pour discuter avec lui du contexte pourquoi pas échelonner les paiements puisque c'est une crise mais qui va durer x mois mais il y aura bien une sortie de crise euh, au, au bout et aussi communiquer s'il si y a une difficulté avec votre banquier il y a des offres de prêt qui incluent ce qu'on appelle une modularité des crédits donc vous êtes en droit de suspendre un mois deux mois trois mois au plus le remboursement du, du crédit que vous faites à la banque, c'est une option qui est payante euh, et elle est, elle est temporaire, mais ça peut déjà vous permettre d'absorber une crise et de conserver une trésorerie. Si ce n'est pas prévu dans votre contrat de prêt, ça ne vous interdit pas de faire la demande à votre banquier puisque les, les banques risquent fort d'être euh, très sollicitées pour ce genre de, de problème. Ou, ou vous, investisseurs qui avez choisi d'être dans une grande ville, bah, voilà, je pense à mes clients, en fait, bah, vous, êtes, vous êtes déjà plus, plus serein, plus sécurisé et moins exposé. Le marché, qu'est-ce qu'il va faire Il risque fort, bien sûr, de, de corriger ou de baisser. Euh, là encore, ça ne doit pas être pour vous euh, quelque chose qui vous inquiète outre mesure. Plus vous avez investi il y a longtemps et moins cette baisse du marché doit vous inquiéter. Euh, et néanmoins, ça reste clairement une, une, une nouvelle qui n'est pas réjouissante. Néanmoins, là encore, bah, la, la, la pierre, elle est là plus pour vous rassurer que pour vous, et vous rassurer, vous sécuriser, plus que pour vous exposer. Donc, on est sur du long terme. Euh, la, la baisse n'est pas aussi conséquente que sur les marchés et boursiers et financiers, que je m'abstiendrai de, de, de, de commenter. Mais voilà, s'il y a une baisse, ça va corriger de manière euh, pas dramatique. Et là encore, c'est un critère secondaire puisque l'idée pour vous, c'est d'avoir toujours ces loyers récurrents, pérennes, un bien immobilier que vous achetez et que vous oubliez, si je caricature un petit peu, et qui au fil des années va euh, solidifier votre, votre patrimoine. Voilà pour cette vidéo. Donc en résumé, voilà, prenez le temps de, de, de réfléchir à la stratégie pour avoir quelque chose de, de, de serein, de, de, de sécure et de, de pérenne. Communiquer, voilà locataire banquier, et puis bah, être euh, voilà attendre surtout attendre de voir un petit peu ce que ça, ce que ça donne et de réfléchir avant d'entamer de, de, de, déjà des projets de manière plus euh, concrète. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura d'autres vidéos et bientôt dans des dans d'autres appartements puisque les, par exemple, les, les signatures de mon côté ont, sont, sont décalées mais elles vont, elles vont arriver et, et l'activité reprendra de manière plus forte. Euh, euh, bientôt. Et le euh, bah, plus important, prenez soin de vous. Hein, Réjouissons-nous d'être en bonne santé dans un contexte comme ça. On parle d'investissement locatif, mais ça reste quand même cela le plus important. À très bientôt dans les prochaines vidéos.